ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille alors là mesdames et messieurs comme vous pouvez l'apercevoir ces images sont terrifiantes vous pensez que c'est l'enfer ou bien que c'est un film hollywoodien réalisé par un malade mental qui aime bien les flammes non c'est la réalité ouais actuellement la france brûle tu te rends compte les flammes sont en train de dévorer les forêts françaises les poumons français se font consumer par les flammes tu te rends compte de cette dinguerie quand c'était les Amazones qui est en train de brûler. Nous sommes tous montés au front pour dire que le poumon mondial ne devrait pas être brûlé, que tous les pyromanes devraient être attrapés. Mais là, apparemment, le pyromane qui est en train de tout brûler, c'est le soleil. Hein Qu'est-ce que tu veux faire contre le soleil Tu veux aller l'attraper Vas-y Allez, tu vas te brûler les doigts Eh oui Tu penses que l'expression quand on dit... Quand tu t'approches du soleil, tu te brûles, tu, tu te brûles les ailes, tu penses que c'est du grand n'importe quoi, et tu penses que c'est une expression anodine. Mais non C'est pas anodin Mais bon, apparemment, là, il y a des enquêtes qui sont en train de se passer. Apparemment, le soleil ne serait pas coupable. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, il y a beaucoup de scientifiques qui sont là qui disent que voilà. Euh, c'est parce que nous les humains on est trop sales que le soleil il a décidé de se rapprocher pour mieux nous brûler. Tu vois ce que je veux dire Et que là euh, c'est les réchauffements climatiques, les glaciers ils sont en train de tomber, je sais pas quoi, je sais pas quoi et que là voilà, il va falloir changer toutes nos habitudes, tirer moins la chasse d'eau, se laver moins et comme ça, c'est nous-mêmes qui allons polluer. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que aussi hein, il va falloir qu'on réduise les vaches hein, parce qu'elles aussi elles polluent hein. Tu sais combien ça pollue une vache Va taper sur Internet. Ça pollue presque autant qu'une voiture. Toi, tu n'es pas au courant, toi hein Nous, on est au courant. Mais bon, bref, on ne va pas trop polémiquer. Mais oui, vous mettez les vaches tout le temps là sur les prairies. Elles bouffent de l'herbe, elles pètent. Ça va où quand ça pète Ça monte Nous, est-ce que nous, on fait ça Non Voilà, donc bref, vas-y, je suis en train de m'égarer. Mais là, je vais revenir sur le sujet. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que là, apparemment, selon une enquête hein, menée par un garagiste qui passait par la forêt, il aurait vu un pyromane mettre le feu à la forêt. Et apparemment, dans une, de, dans une des régions qui est en train de brûler, une il, y a, il y a je ne sais pas combien d'hectares qui est en train de brûler, apparemment, ce serait l'œuvre d'un humain et non du soleil. Tu vois ce que je veux dire Donc là, il y a des scientifiques qui sont là en train d'accuser le soleil, alors que c'est un humain qui a fait ça. Hein Les humains, je vous ai dit, on est trop malades. Tu te rends compte Brûler la forêt. Tu te rends compte le niveau de criminalité Hein la forêt, qu'est-ce que t'as fait hein La forêt, elle t'a mal parlé La forêt, elle fait du bruit la nuit, qu'est-ce qui se passe hein T'aimes pas la forêt, elle t'a mal regardé Alors là, je comprends même pas comment tu peux te dire « Moi, là, ce soir, la forêt, je vais lui faire sa fête. » Comment ça, moi, je marche dans la rue, je marche à côté de chez moi, je vois une forêt Tu te rends compte de la dinguerie, de la folie humaine C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui voient les forêts et ils se disent hmm, « je vais mettre un petit go là. » C'est pas une dinguerie, ça donc, mesdames et messieurs, faites très attention. Hein? Même quand vous allez en forêt, si vous fumez, je ne sais pas quoi, ne faites pas n'importe quoi. Hein? Vous comprenez Là, faites très attention. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. Là, regarde là. Tu penses que ces images, ça a été pris par qui Encore une fois, les pompiers. Ben oui Tu penses que c'est qui en France qui a pas peur du feu Il hein? n'y a que les pompiers. Dans le monde entier, là, il y a des gens qui s'appellent pompiers. Tu sais, c'est quoi ça Des soldats du feu. Ça veut dire que quand eux, ils voient le feu, quand nous, on fait la... J'arrive plus à respirer. Ils sont là, ils disent Oh, oh le feu, calme-toi, calme-toi, hey, assis, couché. Hein? Et puis le feu, il est là, il continue. Et puis là, ils lui mettent de l'eau. Le feu, il commence à se calmer, bien sûr. Ça, c'est ça qu'on appelle des soldats du feu. Et là, je tiens à donner tout mon soutien à, aux soldats du feu actuels qui sont en train de se battre contre le feu. Et là, je tiens à dire qu'on va pas se mentir le feu. C'est pas pas qu'en France. Le feu, c'est international. C'est universel. Hein l'humain a découvert le feu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait avec Il a fait n'importe quoi. Hein tu penses que quoi Tu penses que quand l'humain a découvert le feu, là, qu'est-ce qu'il a fait en premier Il a brûlé tout ce qu'il voyait. Mais oui, il a dû même brûler tout le monde. Eh, oh, wow oh, oh, oh, Ok, il ne faut plus faire ça. Tu vois ce que je veux dire Mais bien sûr Comment on sait que le feu, ça brûle Eh oui, il a testé sur quelqu'un Ou bien lui-même, il s'est brûlé. Et après, tout le monde l'a regardé. Ils ont dit... Eh, donc ça là, et après ils ont dit, bon bref là je vais, je vais trop loin.